La oh, dans l'arrivée, parle oui pour ton paquet, est son dans l'arrivée, mon pote, est-ce que tu es dans l'arrivée, mon vieille. Il va va dans l'arrivée, dans l'arrivée, mon pour est-ce que et c'est si je pars, mets à droite ensemble, pas à à gauche tout la bande, mélange un peu la qualité, heureusement il a débarqué, mets à droite mon bande, pas à l'île et mélange un peu la qualité, ça nous prend bien ce Tape Tapez, tapez, tapez, tapez, tapez, allez, allez, allez, tapez comment? Mets ta vie à droite ensemble vas à gauche pour la mélangette la la qualité. Fond, il a à droite, la Vas-y, la la qualité. Oui, papa! Allô, allô! Allez! allez. allez. allez. allez. L'arrivée des lèvres à couer, t'y jambes la peau des pompiers, c'est frappé vers un coup. Viens danser avec nous à à couer, allons bouger, allons rompard des rois à couer. Vos petit pas comme ça, comme ça, puis es mi-aime ça. À des à couer, allons, allons bouge allons danser, ambiance la réunion. Nathalie abrite ensemble, Nathalie elle bosse tout là-bas. Allo, de Lila, la la la est-ce qu'il y a une personne qui appelle Angelina ce soir A ah, moi Vous m'appelle Angelina T'es il appelle Angelino ah. marche pas Ah, il lettre l'a Ah, même, désolé Est-ce qu'Angelina me s'embrasse à elle, c'est ça Amen ah, mais... ah, mais... ah. Angelina, écoute à moi, m'y vais embrasser, oui. M'y vais tout, vous I love you Angelina, oui, me deviens, vous sentez à moi. Tout le monde a peur de vous et tout à moins mis sa Love You Tu m'a permis de chanter comme ce soir Merci également le snack en roue Merci à eux, super, pour tout le travail super. merci au DJ, DJ Stylis De ce soir avec vous depuis 15 on va continuer un petit peu après. Et euh, tenir d'applaudissements également pour les ravissantes jeunes femmes ce soir. Le groupe, c'est danseuses des dansesses Bania group avec euh, Dilvana, Dilvana. un petit chien Dylvana. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, il y en Allons allons allons Excuse à moi moi mais on Il y en a... Mais a pas vu en <rire> Hé Hé Hé Hé Hé Allô Hé Hé Hé allez, Allo, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, au allez, Et pour vous, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, en exclusivité. Salut tout monde, merci merci, merci à vous merci. Où ouais. ben vous chantez avec moi alors, hein? Vous chantez que moi. j'ai fait son petit bouquin. Tu vas celle là. Mais si Dieu